Eh hey, salut les gens, c'était une petite annonce pour vous dire qu'enfin je vais être euh, actif euh, de manière plus ou moins régulière, hein, comme d'habitude de toute façon ça ne change pas. Euh, du coup, euh, content Pourquoi personne ne répond